Salut, Ah, j'ai peur que le son soit un peu fort. Oui, salut, on se trouve pour une nouvelle vidéo. hops tire en l'air. Euh, on est sur un nouveau jeu qui s'appelle Unlisted, qui ressemble à Cuisine Royale que j'ai fait sur euh, sur ma chaîne YouTube. Et quand je dis qu'il ressemble, c'est qu'il ressemble vraiment beaucoup. Et je découvre une, euh, un nouveau front avec vous. J'ai un peu joué sur un autre. Alors... Ça c'est un méchant, on d'accord. Ouais. Euh, une... Un jeu qui a une particularité comparé à Héros Généraux que je fais beaucoup sur ma chaîne. Euh, c'est que l'arme de base one shot. Ça va très vite et on joue une squad entière. Bon là, ma squad s'est fait décimer. À la gauche de mon écran, il y a la. J'avais 4 alliés. Pas du bien les cacher. Euh, on peut piquer les armes des autres normalement. Hop, ils arrivent en deuxième position. Ah, je me suis fait tuer. Alors, on a une équipe de soldats, une équipe de snipers et une équipe de chars. Je me débrouille très mal en chars pour l'instant. Donc on va rester sur du classique soldat et prendre les snipers. Voilà, voilà. On v... euh, je découvre aussi ce mode de jeu. J'ai l'impression que c'est un simple capture de drapeau. Il faut être dans les points. Point C, ok. Ok. Peut-être que du point C, je peux sniper vers les autres points. Il euh, faudrait un point haut. Ah, il y a une fenêtre, donc la logique voudrait qu'il y ait un toit. On a aussi des capacités pour grimper qui sont bien supérieures. Il y a un petit étage. Ah, il y a une échelle, super. Alors mes copains, on va leur dire de rester dans ce coin-là. Bon, là, je défends un point, donc on peut dire que je suis utile. Ah, il y a du monde. Allez, ah, quand je vise, il fait tout seul l'ajustement pour coller aux fenêtres. Super. On est contre les Russes, vous l'avez remarqué. Je suis, euh, bizarrement, <rire> chez les Allemands. Non, c'était intentionnel. Ah, peut-être qu'il faut que quand je m'approche beaucoup et que je vise, il fait tout seul l'ajustement pour que... Ah, C'est pas mal. Ok alors j'ai un allié qui est mort. Il m'en reste un encore. Père boom probablement. Aïe Il a tiré trop vite pour moi. Ah on a un point ici, un point de ralliement ici. Placé par un allié. Il devrait me permettre de retourner cap C par exemple. Venez-nous inverser. Sur la mini-carte, je vois tous les points des alliés. Ouais, on a perdu. On est à nouveau dedans. Donc quand je meurs, je, je peux switch sur un de mes un de co-troupes. Un de mes alliés de ma squad. Qui actuellement est joué par des bots. Alors, On va s'abriter. Et Vous prenez des risques les gars là. Il me reste qu'un. Au bon, moins, je capture le coin. Je dors. Ah Voilà, bon, j'ai encore pas mal de mal avec euh, les ennemis qui ont des armes mitrailleuses. Généralement, ils déciment mon escouade assez vite. Et moi, j'arrive pas, pas trop à me débrouiller avec. Euh, je sais pas comment. J'ai un couteau, une grenade fénugène et un kit médical. Ok. On va retourner vers C. Même si au corps à corps j'ai pas le perso le plus optique. Ça c'est un allié. Ah En bon, voilà un. Touché. Tué. J'ai manqué l'autre. C'était un ennemi Il a été tué par euh, un de mes potes je crois Aïe aïe Ok Oh je me suis fait tout détruire Qu'est-ce okay, que Je sais pas ce qui m'a détruit Une bombe Bon pour l'instant On a l'avantage Ouais Euh Où est-ce que je vais moi Ah il y a des avions ennemis Je pense que c'est un avion Qui m'a bombé Tirez, tirez J'ai l'impression qu'ils arrivent tous de par là Ça grouille Aïe, ça c'est un joueur à mon avis Il y en a plus deux dans, le, dans l'escouade Pas une bonne vision Est-ce que j'ai une grenade avec... Aïe il m'en reste un. Bah, s'il est en train de se soigner. Par contre, c'est un peu perturbant quand on change de truc. Après, je sais plus. Ah si, je sais où est-ce que j'étais. l'instant, ah. il est un peu trop Alors, on va tenter sur le côté. Ça tire vite le car, en fait. What? Ah, il s'est fait tuer par une mine antipersonnelle. Aïe, il y en avait un autre, sûrement. Euh... Ok, on va utiliser le point de... Ça, c'est les points de spawn par défaut, et ça, c'est les points de spawn déposés par un allié. Sur héros généraux, c'est des APC, quoi. Sauf qu'ils sont pas mobiles. Euh, L'ennemi peut les détruire, pareil, rien de spécial. Il y a 6 avions qui frappent en même temps. Ah ouais, ça, quand ça fait tomber, pff. ça tue tout le monde. Ça, c'est un russe, je crois. Ah, je suis dedans Tire par là lui ah ah oh, mince c'était un peu risqué ça ouais carrément trop on va se bander. Alors j'ai une grenade en théorie J'ai pas de grenade, mince Aïe Alors Là ça m'aurait été bien utile le nombre qu'ils étaient C'est un jeu gratuit pas préciser Euh, peut-être un peu pay to win j'ai croisé des ennemis qui avaient des escouades abusées qu'on ne peut avoir qu'en payant enfin abusé c'est discutable mais j'ai croisé des ennemis qui avaient des escouades avec que des bonhommes avec mitrailleur avec euh, pistolet mitrailleur Ah, les bombes. On a plus de soins, ah, mais elle tire. On va y aller, hein. Ils me suivent, c'est bon. Ça, c'est un ennemi, c'est un allié. Au bout d'un moment je vais retenir les différents uniformes mais pour l'instant j'ai encore besoin de m'approcher pour vérifier que c'est bien mes alliés ou les alliés. Pour l'instant les chars et les avions je maîtrise mais alors pas du tout. Gate B and Build Rally Right. Moi je sais pas de quoi mettre un point de ralliement. Alors on a quelques fenêtres L'angle de vue est un peu trop réduit à mon goût. J'ai Jamais eu l'occasion De descendre une échelle ah, ah on prend pas de dégâts Ok ça me convient. Ça c'est un russe C'est même le seul russe du truc Ah un russe qui est rentré Hop, y il y en a d'autres. Là, qui est dans la. Je crois que mon allié s'est fait tuer, oui. Aïe. Alors, on est reparti. Alors, euh, indisponible. Hop. Je suis deuxième, mince, je suis deuxième sans avoir le point de ralliement et tout. Ça veut dire que il n'y a pas de gens très très forts dans notre équipe. Ça va pas aider. Eh bien... Je croyais que l'avion était complètement pété et en fait, c'est juste normal. C'était la fumée de ses tirs. On a pris B. Alpha, bravo, Charlie, en fait, c'est les les noms de code que je viens de réaliser. Lui il avait une arme... Ah, Une arme semi-automatique. Donc qui nous one-shot plus. Et qui fait plus de dégâts. Euh non, justement, moins de dégâts. Et qui, normalement, peut permettre de tuer plus vite. Il y a du char L'ennemi pour l'instant il a moins de renforts que nous Ah c'est un truc comme ça Ok Oh là là Mes alliés ils se font toujours tuer sans que j'ai je... le temps de voir rien du tout Mes membres de squad surtout Ils doivent être pas très discrets pour se déplacer Donc à chaque fois ils crèvent Oh bon sang Ça va il m'en a tué qu'un se cacher un peu oh là là une vraie top mince ah Ah, on peut rejoindre l'autre. Allons-y plutôt. J'ai du sniper. J'ai l'impression qu'ils sont morts. Il s'est allongé et il a une mitrailleuse. Soigne-toi, mon pote, soigne-toi. T'as une mitrailleuse Une PPS presque gagné et eux ils ont presque gagné aussi <rire> Ah il y a du monde juste à côté également Hop et d'un Et deux Ah ça grouille J'ai cette arme là sinon Ah oh, je me suis trop exposé je pense. Ils ont quasiment plus de barges. Là-haut, vous voyez, c'est leur barre de respawn. Euh, ils affichent pas le nombre, mais il y a un score de respawn. Je suis pas certain que ça corresponde à 1 pour un fantassin, mais. Bientôt, ils vont plus pouvoir respawn. Mais le risque, c'est que nous aussi, on se retrouve à un stade où on peut plus respawn. Ah Alors, ça. Pack explosif, j'en ai pas un qui a une. Une grenade J'en ai que deux J'en ai plus qu'un De toute façon j'ai que lui Voilà Hop Tu m'as pas vu arriver toi hein Oh ça grouille Je sais même pas comment c'est possible d'avoir autant de monde là. Hop On va espérer que ça fasse un hein. boom Aïe Bon on a gagné quand même <rire> C'était un peu chaud sur la fin quand même Euh Toc toc toc on va faire une deuxième partie. On va pas rester sur une victoire quand même. Alors, oh, il y a beaucoup de gens de chez nous qui se sont déconnectés. Chez eux, pas beaucoup. Ça arrange pour faire du 10-10. Ok. J'étais premier. Ah, j'ai rêvé. Non, j'étais deuxième avec la moitié du score du premier. Dans l'équipe ADR, c'était vachement bon par rapport à nous. Je sais pas comment ils ont fait pour faire beaucoup de scores et perdre quand même. Peut-être Heindeger qui a fait le gros du score. Moi, j'ai fait le meilleur fusillé. Ouais, bah, c'était à peu près tout ce que j'avais. Donc, on a débloqué le niveau 2. Je peux recevoir un régiment d'infanterie. Les escouades ont tous des spécialités. On va mettre les chars à la fin, ceux que j'utilise le moins. Donc, euh, infanterie, reconnaissance et infanterie. Je pense que le deuxième régiment d'infanterie a des caractéristiques différentes. Oui, il a des soldats d'assaut. Avec une MP28. Je peux améliorer certaines de mes escouades qui ont combattu et certains de mes personnages. Alors, on peut choisir un avantage. Je prendrai bien... Euh, endurance. Sachant que, lui, dans, dans les escouades de base, ils, sont, ils ont 3 étoiles maximum. 3 niveaux où ils peuvent monter pour le premier. Et l'autre, il a 1. En obtenant des soldats aléatoires, par exemple, là, j'ai 5 sur 6 soldats. Je peux en acheter un. Je peux enrôler un fusillé. Hop, et lui il a deux étoiles Donc on va le mettre là Et en fait on va le placer en deuxième voilà. Donc on a une escouade pleine de fusillés Il y en a qui ont encore donc, qui ont un avantage à attribuer euh, régénération, Avantage On va dire vitesse de tir J'essaye de choisir des trucs utiles il y en a, La plupart des trucs c'est des trucs qui arrivent pas très souvent Faites secousse, bof Extinction des soldats en feu Je trouve ça très nul c'est tellement rare d'être en feu que... Euh, déplacement étant accroupi, on va dire que c'est utile. Voilà, mon autre squad. Lui, il a un avantage. Arme de mêlée, franchissement d'obstacles... Euh, dispersion de tir. Permet de viser plus rapidement, je pense. Donc... Euh, il met un pouce vers le haut pour dire que c'est... Peut-être un truc le plus choisi par les joueurs ou quelque chose comme ça. Ensuite, je peux améliorer mes squads. Mes deux escouades que j'ai jouées. Euh, nombre de soldats que vous pourrez avoir au combat avec cette nouvelle escouade. Donc, euh, j'ai trois points d'amélioration. Elle a été déjà améliorée. De 2 et de 6, je ne pensais pas. Donc, je pourrais débloquer un palier de soldats. Pour le chef de squad, je pense. Ou alors, je peux débloquer des nouvelles armes. C'est le quart plus 4. Si je regarde dans les armes, les fusils... Ok. Plus de détails. C'est... C'est quoi la différence Ah, c'est les améliorations Ok, alors lui il fait du. Euh, on va se baser surtout sur. Alors, le sens de frappe, on dégâts. Les dégâts descendent beaucoup sur la fin, on s'en piche. Euh, 54 coups par minute. 54, 5... 62. 62 en passant le quart au niveau 3. Qu'est-ce qui monte d'autre Les dégâts Non. Ah, si, à la fin, les dégâts ils montent. Euh, et je peux monter jusqu'au car 4 ou pas Dans les améliorations Ouais Donc on va Après j'ai pas pour l'instant j'ai pas vraiment de raison d'améliorer les dégâts euh... Alors plus de détails Est-ce qu'il y a autre chose qui change Le recul 124-31, ça reste pareil Chargeur de 5 balles Cadence de tir plus 15 Puissance d'impact plus Ah c'est ça les améliorations en fait Ouais, on va quand même améliorer nos cars, c'est une équipe de fusillés. Euh, donc euh, amélioration. Hop, j'ai débloqué le car plus 4. L'autre escouade. Euh, on va peut Donc c'est les tireurs d'élite. On va peut-être plutôt miser euh, sur le nombre de soldats dans la squad. Opérateur radio. Ou sapeur. Ah, on peut avoir un sapeur. Pour. Euh... C'est pas une escouade de tireurs, ça plutôt C'est mes tireurs d'élite Ah, j'ai le droit à un sapeur. Ok. Donc j'ai le droit d'acheter un tireur d'élite de plus, un sapeur de plus, et je dépasserai pas les 5. Alors. J'ai pas encore débloqué les sapeurs. Ok, c'est pas grave. On va enrôler un tireur d'élite. Hop. On va le mettre en position 2. Est-ce qu'il a des choses à équiper? Ouais, euh, lui il a ce qu'il faut. Dans mes soldats, je peux pas auto-équiper, ce qui veut dire qu'ils ont. Ah, lui il a pas exactement le maximum de trucs que je pourrais avoir. Kit médical nickel. J'ai plus de grenades. J'ai pas de grenades pour mon perso principal. C'est un peu ballot ça. Et je les ai pas débloquées. Grenade M machin. C'est pas très grave. 2 euh... sur 3 tankistes, c'est pas forcément très nécessaire. Est-ce que j'ai pris des améliorations Hop, yep. ok. Accomplissement, j'en ai pas apparemment. Ordre de troupes Ah, j'ai pas d'ordre de troupes pour acheter des soldats. Je pensais pas être limité aussi vite. Terminé. La limite quotidienne des tâches de combat. Ouais, bon, ça c'est le système de Battle Pass qui est payant. Bon, il y a quelques trucs gratuits, mais la plupart des trucs sont payants. Il y a des super trucs dedans, mais <rire> je ne les ai pas. Harmonique. Il y a même un truc harmonique du Battle Pass à lui tout seul. Sauf que j'ai jamais de, de, de, de, de trucs d'armes euh, en or. Euh, donc, je pourrais acheter des MP28. Euh, donc, ma nouvelle est celle-ci, lui il a une MP28 et c'est un un assaut, donc je pourrais m'acheter un soldat d'assaut si j'avais assez de jetons pour acheter des soldats, ce qui est pas le cas. Euh... Ok. MP28, molotov, pack explosif, kit médical. C'est intéressant, je pense en avoir toujours un avec un pack explosif et je peux améliorer les armes donc ce que je... ah déjà j'ai le car et le Gewehr. c'est quoi la différence entre les deux dans ce jeu 54 en cadence de tir, puissance de frappe 20 lui il a 22 de puissance de frappe et il a la même cadence de tir le recul 124, 139 ouais c'est clairement le car qui est meilleur donc, j'aurais intérêt à acheter pour mes autres soldats des carrossis. Ça coûte un jeton d'armes. J'en ai pas mal, pour l'instant en tout cas. Et on peut les améliorer. Ça coûte des jetons en bronze. Ah, et ça 15 ordres pour le dernier, la dernière amélioration. Ok, euh, MP28, je ne sais plus si je pouvais l'améliorer. Non. Ok, en revanche, ceux qui ont des gayware, il faudrait peut-être mieux que je leur achète un quart plutôt que de l'améliorer, non Ah, de toute façon, j'ai pas assez. Ah, ça coûterait un seul à améliorer, ça. Et si je décidais de leur acheter un car, Je devrais garder quelques trucs parce que je ne suis pas certain que... Euh... Après je vais avoir des trucs Avec lance, grenade What Je pense que dans les armes euh... Peut-être niveau 6 Elle est déjà peut-être meilleure Car d'avant-guerre 60 en cadence de tir 54, je vois le truc 56 en cadence de tir 320 en cadence de tir, A mi puissance de frappe 12, c'est-à-dire qu'il fait la moitié moitié moins de dégâts. Après 320, paf paf. Oui, c'est le même principe que dans Hero Genero, euh, le Guer, Hero euh, Genero c'est 43, mais il a aussi de moins bons. On va, on va lancer la recherche de troupes sans tarder. Il a aussi de moins bons dégâts. Mais 10 balles dans le chargeur et il tire plus vite. Ok, on va se déployer avec mon escouade principale. Nouvelle bataille, 3 points ABC à prendre. Nouvelle carte. Du coup, j'ai le CAR 98 amélioré, le CAR 98 sur mon deuxième soldat, et les autres ils ont des Gayware. Oups une capture d'écran hop ça m'a fait laguer un moment ok on va foncer. euh pincer, sûrement <rire> c'est vraiment les mêmes décors que cuisine royale euh, je sais pas si on peut rentrer par une fenêtre moi je miserais sur le fait que oui ouais en pétant la fenêtre d'accord Capture en cours. Ça ressemble quand même drôlement à la carte de héros généraux avec 3 points. <rire> Comment ça Ouvrir la. Ah On a pris C. Ils ont pris Alpha. Pourquoi je. Qu'est-ce. Ah, je suis dans un barbelé. Ah, j'ai même... même pas fait gaffe. Oh, j'ai des ennemis qui se sont. J'ai des alliés qui se sont fait descendre dans mon équipe en plus eux au moins les IA elles sont malines elles se sont évitées les barbelés il y en a partout il ah, y a un canon anti-rien. par contre du coup ils traînent hein. ils sont malines moitié moitié alors on peut s'accrocher comme ça j'ai vu un truc il y a bel et bien un joueur on a perdu B ok il y a du monde par là oh mon escouade s'est fait décimer sans que je vois rien du tout que ni moi ni mon escape quoi de non fait qui pour ce coup là Un autre. C'est pas un ennemi ça Ah il a peut-être été tué avant que je réagisse. Ah mais je peux piquer mon arme mitrailleuse de l'autre soldat. Faut que je la retrouve. C'est ça, je crois. B-28. Ok, le On a vraiment pas beaucoup de munitions sur cette arme. il y a un, un en fait. Mais pas le nombre, ça perturbe un peu. Ah On tirer assez vite. Euh, C'est parti. J'avais un type du génie, j'aurais placé un APC quelque part. Mais je n'en ai pas encore. D'accord, que c'est pour Charlie, oui. On va tenter un truc. Ouais non, <rire> on grimpe pas au mur, <rire> je voulais vérifier. Ouais, il y avait un peu trop de monde. Et trop de risques. Ouais. Ah bon sang. On est reparti hein. On a perdu plus pour l'instant. Alors, peut-être que, via les toits, on s'en sortirait mieux. Je pense que j'ai sauvé la vie à toute mon escouade qui arrivait sur le mitrailleur. Pour le coup, les Russes qui ont leur arme mitrailleuse à 70 balles, ils s'en sortent vachement bien Là, on est encore hall central, non, on peut être en bas, ok ben on va descendre Et c'était sur une moto Ah non sur une mitra... sur une Aïe vite un autre Soldat, ouais, c'est mal barré là quand même. Oh là là, tant qu'il lui a fallu, ça, à mon avis, c'est un vrai joueur. Les bottes, il faut mieux que ça. Ça se trouve, ils ont un point de ralliement par là, ça les aide beaucoup. On a traces de pas dans la neige Ouais Oh swag Alors dans cet endroit là Je préfère Venez avec moi les gens On va tenter de s'approcher du point A Je préfère avoir un gars Qui a un fusil à distance et j'ai une charge de dynamite si j'ai besoin de faire sauter un char ou un véhicule. Ok on va prendre un peu notre souffle. Et les structures pètent. Ce qui est pas mal aussi cas d'explosion et tout. On peut pas faire des trous dans le sol mais on peut péter les murs. Et il y a une la, la, la résistance de la structure, la résistance qui devrait être la, su... la résistance naturelle de la structure est prise en compte. Alors on est tout seul. On va tenter de défendre par là. Ils sont tous partis sur B. On va défendre même ici plutôt. Détruire la structure... On va pas détruire la structure. Oh non Là, il nous a tous mitraillés en un instant. Abusé. Tout ça parce que j'ai tiré sur son pote. La vie, c'est un joueur vu la vitesse à laquelle il a... C'est le soldat incarné par le joueur, vu la vitesse à laquelle il a agi. Oh ah, Du coup, ils ont repris Alpha. C'était prévisible. Je peux aussi retenir ma respiration comme ça Oh c'est tellement plus stable Faut que je le fasse plus souvent Pourquoi je les tue pas Très bien, rester caché des fenêtres. C'est malin. Je me demande si je tape pas dans la branche. Ah, il y en a un qui s'est fait faucher. Aïe, je me suis fait tuer. C'est un allié sur le toit. Mon pote s'est fait tuer. Oh. Alors on a un point de ralliement qui est loin. Allez, je pense qu'on va perdre celle-là. Par contre, je trouve ça complètement inutile les messages de type eh, "On est en train de perdre, faites quelque chose." Bah, oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vois qu'on est en train de perdre. Enfonce pas le couteau dans la plaie. Oh là là, il tire trop vite Et tous mes alliés, ils se sont pas cachés. Et ils se sont fait décimer. Ah, j'en tue un, il dessine toute mon équipe. Pour le coup. Ah, quoi que j'ai 120 munitions. Ouais. Ben, j'ai autant de munitions, mais avoir euh, beaucoup de munitions par chargeur, ça doit être un gros avantage. Peut-être que je jouerai avec les Russes euh, pour leur euh, pistolet mitrailleur. Euh... ammunition euh, par euh, bah, infinie mais pas loin je suis pas bien mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ah j'ai survécu il me voit pas sur le côté. Aïe. Ah, il est venu me chercher du coup. Ah, <rire> on perd même, ça sent la fin. Ah, bah c'est la fin. Dommage. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se trouve bientôt pour une suivante.